Oui, euh, c'est important de parler de charge de travail parce qu'un euh, euh, arbre, ça pousse pas tout seul. Euh, alors déjà, plus on va soigner son projet en amont, moins il y aura de boulot à faire. Je pense à la question de paillage ou question de tutorage. Voilà, c'est pour ça que quand je disais il ne faut pas euh, lésiner sur les moyens au début, c'est pour ensuite gagner du temps. Parce que le temps, on n'en a pas beaucoup. Et donc, euh, c'est voilà, le manque de temps, le manque de soins après plantation, c'est vraiment euh, un des gros facteurs d'échec en fait. Hein. Donc, euh, temps de travail. Euh, alors, sur la taille, euh, sur la taille, euh, c'est comme en agroforesterie sur grande culture, hein, c'est un passage chaque année. Quoi. Je, pense, je parle pour les arbres forestiers. Euh, si vous loupez une année, vous n'allez pas faire deux fois plus de travail, vous allez en faire quatre fois plus. Parce que vous n'allez plus passer au sécataire, vous allez passer euh, à la scie. Et donc, il faut vraiment être hyper régulier. Quoi. Il faut vraiment être hyper régulier. Sur combien de temps Sur euh, des arbres forestiers, il faut faire une taille de formation sur... Euh, 10-15 ans en fonction de la vigueur des plants, en fonction de l'essence, en fonction des sols. Euh, donc voilà pour la taille, le débroussaillage les premières années, c'est euh, le débroussaillage les premières années, alors malheureusement, c'est souvent fait à la main. On n'a pas énormément de solutions techniques pour, euh, pour, euh, pour faire ça euh, de manière mécanisée, mais c'est hyper important aussi. Et puis après, voilà, en fait, le voilà, débroussaillage, ça va poser pas mal de questions les les cinq premières années, après il y a un souci de taille pendant 10-15 ans, et puis après normalement ça roule quoi. Et puis après à chaque opération qu'on aura à faire, quand on parle d'exploitation, de taille, à passer les 15 ans euh, sur une haie c'est exploitation, sur de la forestier c'est de l'élagage, on sort du volume dans les deux cas et on commence à valoriser euh, une biomasse euh, et on commence à, en fait à, à payer notre temps de travail en fait, après, c'est une production de l'exploitation. Donc euh, voilà, il faut investir les premières années. Ça veut dire aussi pas faire de trop gros projets. Vu la charge de boulot, on en fait peu, mais on le fait bien pour quand euh, ça marche. Voilà. Après, euh, peut-être sur le temps de travail, autre chose, c'est qu'il euh, faut faire des plans de gestion de bocage. Les de gestion de bocage, c'est fait euh, par des techniciens de parc naturel, par des techniciens de de divers et variés, de chambres d'agriculture. Et en fait, ils vont aider les éleveurs à euh, prévoir sur euh, une longue période, les périodes euh, qu'on utilise quand on parle d'arbres, donc plusieurs dizaines d'années, euh, toutes les opérations à réaliser sur les différents linéaires boisés, les différents éléments boisés de l'exploitation. Euh, quand est-ce qu'on est qu taille, quand est-ce qu'on exploite, quand est-ce qu'on replante, euh, quel linéaire en fonction des différents type d'éléments boisés qu'on a sur l'exploitation. Et ça, ça permet de bien s'organiser. Et, euh, et voilà, si vous avez une chaudière à alimenter chez vous, et ben vous, pouvez, euh, vous saurez à quel moment ce qu'il faut exploiter. Alors sur, sur toutes ces opérations-là, alors il y a des opérations euh, qui sont pas très techniques, le désherbage. Euh, alors quand, quand on a des jeunes arbustes au milieu d'un tas de graminées, euh, ce qui est délicat, c'est de ne pas débroussailler, de ne pas broyer l'arbuste. Ça, c'est délicat. Après, techniquement, il voilà, ne faut pas être, euh, voilà, faut pas être euh, ingénieur Bac plus 8 pour y arriver. Après, sur la taille, euh, euh, sur les forestiers, il y a quelques principes auxquels il ne faut pas déroger. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut les connaître. Euh, et puis, après, il y a les principes. Et puis, après, dans la réalité, il y a toujours des problèmes. Donc après, c'est là où c'est intéressant d'échanger avec d'autres éleveurs et euh, voilà d'apprendre à faire des formations, euh, voilà, on, une formation taille c'est euh, une demi-journée, est une journée si vous voulez euh, aussi apprendre la biologie de l'arbre, tout ça, et à partir de là, vous allez apprendre, vous confronter avec d'autres à des problèmes et trouver des solutions ensemble. Euh, Nous-mêmes techniciens, on se forme entre techniciens, donc euh, pourquoi les éleveurs ne le feraient pas quoi euh, Donc voilà pour ces aspects euh, techniques euh, et apprentissage. C'est vraiment le collectif, les formations. Euh, voilà. Après, sur l'entretien, il y a aussi les arbres fruitiers. Et là, arbres fruitiers, euh, c'est, euh, si on ne connaît pas trop, si on découvre, c'est formation obligatoire. Là, c'est un métier, l'arboriculture, euh, c'est des arbres beaucoup plus exigeants. Euh, la taille va beaucoup impacter euh, euh, la production fruitière derrière. Donc là, il faut, euh, faut être très... Euh, il faut être précis, et c'est plusieurs formations, il y a différents types de tailles, ça peut changer beaucoup en fonction, ça change beaucoup en fonction des espèces, ça peut changer aussi en fonction des variétés. Donc là, voilà, il faut, euh, il faut se former avant de planter, il faut, euh, voilà, faut être sûr qu'on sera capable de le faire. Quoi. Sur le fruitier, euh, on a aussi des... Euh, euh, on développe avec... Euh, il y a des nouvelles techniques en fait de conduite d'arbres qui se développent. On connaît tous le le fruitier, le pommier haute tige en gobelet avec euh, trois branches charpentières qui vont ensuite porter les branches fruitières. Euh, dans le Nord Pas-de-Calais, en tout cas, euh, où je travaille beaucoup, on, euh, on revoit un petit peu ça pour être sur des formes dites en axe. En fait, notre pommier, il va avoir une flèche et on va le tailler quasiment comme un arbre forestier, c'est-à-dire qu'on va avoir une branche dominante et sur cette branche dominante, sur ce, finalement, ce tronc, des branches fruitières euh, avec une gestion beaucoup plus dynamique, et ça c'est intéressant, je trouve ça moins technique, euh, ça donne une forme à l'arbre intéressante, ça, ça provoque peut-être moins d'ombrage, donc en fait, euh, nous en agroforesterie, on sera peut-être intéressé pour avoir un ombrage plus diffus sur la parcelle, et euh, on a une production de fruits plus rapide, une mise à fruits plus rapide. Donc euh, renseignez-vous sur la taille en axe, c'est euh, quelque chose d'assez euh, intéressant. Ouais.